voilà bon par contre là ça monte full haut quoi c'est que le marécage non c'est pas le marécage c'est le niveau d'eau marécage t'as pas assez je crois pour je celui-là avant j'adore cette façon comment il est monté mon jeu ah. Uh, okay. Oh, j'ai le... ah ouais. pas manqué un fou. Et euh... I am dis que je... Il m'a dit qu'il y avait besoin de verre frais. Oh, autre... Ah, c'est un <coughs> pas prêt pour avoir la pour il il y a une. Il respire ma fille d'ailleurs. Il faut qu'il de l'eau Non, c'est pas facile. Mais de toute façon là tu sais grand je peux pas monter vu qu'il n'y a pas de... A truc de Regarde, je peux là aussi Ah, et tu sens le... vu un truc là en... Ah, Ok, ah. okay. faire le tour en rentrant dans ce tuyau là. Ah ouais mais moi c'est bon. Super, un truc est super long. Ah hein on est de l'autre côté. Bon d'accord, ok. Bah, bon, on prend, on va prendre de... la pièce. hein mais Non, ça sent, c'est genre En même temps c'est un contrôle là ce machin, je veux remonter sur la surface parce que là... Parce qu'il me reste deux plus qu'il faut y aller quand on avait tout le monde effectivement bon, je pense qu'on va y aller après dans les trous je crois qu'il y a des en dessous ah bon. il faut aller en dessous de du... lui tu vois pour nerfs, me donner de l'air non. J'ai passé son dialogue avec ta gueule. Ah, il y a plein, Mais bonjour. Mais bonjour. Qu'est-ce que tu fabriques bonjour T'as un peu bien ici, C'est sais pas nager. Bon je suis pas mort. Ah non, non, c'est important. Ah ouais, important. Oui. ah Vous ah. ah, bon. ah, rodeo comme ça, ça te donne des dougles de miel. Ya oh Et ça les hein. ah. tue en hein. Ah, ah. ah, je... Déjà, je suis j'arrive à déjà... galer euh... des, à galer. Eh, je me fais de la lumière, ça va si tu as en méchie Peut-être pas aller, mais il va se vol parfois, c'est bon. C'est pas... votre puzzle, il faudra ramasser. Attends, je vais remonter. Parce qu'il y a un grand le. loge. Ah oui, y'a un trou. Ah oui Ah, voici, ouais, si, il faut... Est... Oh, en fait, il, a... il est attaché pas le détaché, c'est trop gros. Oh putain il est gros dans le trou oh, il y a un truc Ouais oh, y'a un, oh, un truc comme ça Un Jinjo en plus Ah oh, ouais Ouais lui vu le Jinjo On se rappe en Jo Je suis fabrique, on était pas cherché seulement le, le Jinjo Euh moi je suis Ah non, une... C'est lui qui crée les plus Eh ben, c'est ça le ah but bon, d'air j'ai le le terrain rempli j'ai vu les pas les paroles au poisson un coup de ah, ma pelle. et air. Ah, non quoi bah il y a une clé bah, je sais mais je récupère de l'air je vais faire le tour encore ah, mais ouais mais je, je fais le tour avec lui comme ça je, je perds pas de terre. Ok, je que vous C'est moi qui apprends fait le temps et puis on voit plus rien, yeah, merci Nintendo. Ah une il faut j'ai trois pas Nintendo. Ah ok <rire> C'est pour ça que je fais le tour avec lui, c'est pourtant qui... n'importe quoi, c'est moi qui rentre dedans en fait. C'est moi qui rentre dedans là. Ouais. Pas moi. Ouais. Je vais monter au lot je crois. C'est le... beau. Non, ça veut monter la grille. La, la, la, la chaîne et lui il arrive, il va arriver à aller au-dessus de l'eau Par contre, Ça remonte l'eau. L'eau est en train de enfin, faire un bruit, donc c'est l'eau qui me remonte là. Hein. Ouais que euh, un cœur pas les notes de musique tout de suite, je pense pas. Merci. <rire> J'ai volé comme ça, pour moi. Bon. Non mais lui il a l'air de trop fort. Encore un peu Me Euh merci Non mais oh. Il se crochet sa mère pour me pousser comme ça Il va pousser Non bonjour Qu'est-ce que tu fais Ah c'est pas bon Du coup je peux monter au-dessus euh, ah il est là Ah là Ah non je nage Bon là tu nages pas bon jeu, c'est ah, pas plus Ah sur en fait Elle était pas sur plancher. Ah si C'est lui, lui il descend. Parce qu'il a dit, pas vu. Que... Non, on t'as Il fait pas marcher, elle, Ah bah vas-y, d'accord. Ah, pour... Allez, crache ton là. Ah, y a une pièce de puzzle Oh non mais... tu bon bon. Bon ou pas Oui, ça oui, oui, ouais. <rire> je... non, non non non, non, non, non je Ok. En oh, dehors de... de... de... de... de... de... de... de... Voilà. Qu'est-ce que je dois faire ici Vous êtes sérieux je dois ah, faire... Il y a encore une pièce mais, mais je dois penser comme ça et genre normal. Ah, voilà. je fais... je à côté, mais je peux pas sortir si Non, faut sortir. on, on va côté des trucs on avoir un moyen de passer en fait. Ah oui, très bien. Ah avec elle. Oui Oui malin ça me là. Ah bah non C'était pas la source C'est carrément autre part C'est quoi ces trucs Bon c'est parti Pourquoi il est oublié les verres Ah parce que tu dois aller dedans D'accord ok très bien Non mais c'est du temps Il vient de VR ou Ah il vient de VR Ah il vient de verre en allant moi Putain il est comme maintenant Ah il est en bas Ah il est Ah il est en bas ah c'est bon. je crois que, je que ça, Ah oui, tu veux pas la caméra, je vous Ah non, il y a encore un petit... bon D'ailleurs, pour nager en continu, il faut que je laisse sur le bouton de B. tomber C'est encore C'est quoi ce monde, il va se venir en deux secondes et le robot bon, normal, bah. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je peux pas mettre la cam avec la, cam avec la caméra derrière bonjour plus simple, Du coup, on a débloqué des, des trucs encore Encore un passage, on a débloqué Ouais, j'ai envie bien ouais, Super, super. Vous êtes sérieux, oui. pas euh, Je pas... euh, 4 heures, hein. il y a un trou là. Ah, bah, ok, <rire> ok, bonjour. Juste pour ça, tu rigoles, c'est une pièce de puzzle. Bah, pas encore, mais, mais c'est quoi hein, ça Bah, tu ressors. Oui. Voilà, il est dans Et là il n'est plus à temps ah, Hein la, la Attends. Ça fait un bruit. T'as entendu ouais, Ça, tu la tout ouais Non, que... non, bah non, c'est quand je touche là-dedans en fait. <rire> ok, marrant. <rire> je sais pas ce qu'il y a eu. Mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi il branche tout seul lui Non, mais t'es folle pour non, c est, c est, c est, c est le. T'es folle Kazumi. Euh, <rire> pourquoi t'as pas cassé l'autre c'est juste... Un bon un bon. Il une Ah ouais, là on passe pas. moi, je ce qu'il y avait dedans. Moi disque tu deux, mais as... Non mais c'est quoi ce monde qui... va faire Après il y a encore les... Les dinjos, les euh, Le goût Le en le... le... le... le... C'est dans l'autre, c'est le seul qui sont dorés, quoi. Le mec il peut être triste, on dans l'autre. Voilà, c'est peut-être fait mal. Ouais. Il y a un truc en métal vivant, un peu bizarre. Un truc de toucher, là. Bon, là, bah, d'accord, va encore, tu pas touché, mais là, il est pas touché. Bon, là, d'accord, mais. C'est un peu bizarre, là. mais Non en fait je suis que je je, pas, et, euh, alors je suis tombé. Là mais n'importe quoi, les barrières sont comme sont ça, mal C'est d'un quoi Ah il y en a deux. Ah ça. Je pas du genre ça. Ah non, il y en a trois. On bon alors c'est pour ça qu'on tue les drogues Il est facile en fait ce monde Franchement c'est parce qu'il est tout petit en fait. Tiens bah là je disais Je disais on va aller voir dans les tuyaux parce que c'est un peu bizarre bah, tu es le dernier on... au Bon oh d'accord, bah je les laisse là, les miels, parce que comme ça, euh, si j'en ai besoin, je reviendrai. Hein Il n'y a pas de nuits ici, c'est bizarre. Bah c'est quoi tes trucs là où c'est qu'une souche de... C'est testé cul. Non, je décolle Bah un mec, encore. <rire> non mais c'est bizarre leur truc. Hein. Putain, y a un truc pour voler, là d'accord Est-ce qu'on y penserait euh, à venir ici et les voler Pourquoi il y a une de jaune ça sent oh, non Putain. Mais ça se voit pas on voit pas le permis de nager comme un euh, il un ours bon c'est qui qui nage le moins bien bonjour Kazoo bah, ça va. logiquement c'est de bon banjo qui nage le mieux que cas Hein Hein c'est qui non là euh, non, au revoir, salut Non j'ai goûté, y a... -là. Non c'est un autre truc, encore bien. Il n'y a, une... a, okay. euh... a pas de footage, il est rentré. D'accord ok. Euh... C'est un truc plus est il n'y a pas de pierre. C'est du sang rose, c'est même pas bon C'est un peu Oh non, faudra passer avec les plumes Les plumes dorées Les plumes d'inversité Voyons encore un peu nous donne un peu On va repartir en arrière après. ouais Oh la caméra c'est bon. musique Ok <rire> <rire> bien, malheureuse Ah oh Ah bah non, C'est dans le truc qu'il faut sortir là, là. Ah, C'est une en fait, en fait... C'est quoi, un... ouais. dans, dans, dans les... quoi comme poisson en fait ça C'est un poisson métallique ou ouais. quoi ouais, C'est un poisson métallique ouais, quoi C'est un poisson métallique ouais. Il y a du sens ouais, les les ou... c'est un mutil. Un mutil... Un mutil... c'est un poisson. C'est pour ça qu'il saigne. Tiens, ah oui, non, je vais pas monter sur lui, je vais voir si on... non, les tuyaux là-bas. les tuyaux, j'avais vu tout à l'heure, c'est un peu trop bon. on avait été sur Ah oui, il y a l'autre puzzle là-bas, l'autre côté. Oh, oh non, ouais, ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Bonjour, t'abuses. oh putain on n'a pas le droit de voir, bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe Ah, c'est contre c'est ok. Yeah. Bah va prendre de planer comme ça, je, je pense <cười> ah, que je vais faire un Bonjour Ah, mais si je meurs, j'ai plus de Junjo. Ouais. Non, non, est-ce qu'il y a des pratiques Est-ce que Pourquoi t'as vu le tour ouais. Il y en a un qui est à toi, ouais. c'est côté. Ouais. Il y de l'autre côté de la blague. Quoi. Ouais, c'est le côté de là. Mm. Mais moi, je veux voir si je peux pas monter quelque part avec les ailes. Non, là-bas, on ne pouvait pas monter quest ce que maintenant on peut demander Bah oui carrément. Non mais enfin, oui carrément en fait. Attention y'a un monstre ici. C'est bien dans ce jeu les monstres ils reviennent pas. C'est vrai que vous voulez. Oh je suis retourné. Ça a plus vite une échelle que t'as débloqué ça. Non, non, plus Que. Genre... L'aide. Que. Encore. Ah, ok. Ah, j'entends entendu une oh. ça, Il y bah oui les Jinjo, quand tu ramasses un Jinjo, ah. il y a combien de avec Mais non, je dis, je vais parce que j'ai dernier Jinjo en fait. Non c'est pareil si j'arrive à ramasser le Jinjo l'an dernier. Ah, fait fait. Toi, là. Donc là bas aussi on peut y aller. Ah, on pas haut avec la... mais pourquoi il plonge tout Elle plonge toute seule. Mais bizarre Kazoui Pourquoi tu plonges toute seule je veux savoir. Bon, là, moi, Mais en fait j'ai l'impression qu'à toute seule, parce que, en fait on est en dessous du mur en fait. Ah ben, Non c'est le même Oui c'est le même Ah d'accord T'es que... sérieux Kazoui ah non, Kazumi. tu peux pas... Mais ben non Vas-y, ah, j'ai même... Ben vois. non, on a été là-bas Ah non, non... Non, je veux pas, mais et... je sais pourquoi il y a plus de... Bon. Tu devrais avec Kazumi. Hein. Ah non, ça ah, marche Ouais, non, alors, On va aller donc... Allez, allez, allez... Le dé n'importe quoi. J'ai utilisé un crayoui pour amarder ma chute et tout... C'est vraiment réaliste ce jeu. On va un... oh hein. monter là... Ok. J'ai que... C'est un, un oiseau bon, comme ça dans un petit sac comme ça. C'est un génial. C'est bon, bon, bon, bon, bon. de, monter, de bah, Après tu sais qu'elle est grosse mais... Les bonjour... Je... Ah ouais C'est pour ça qu'elle arrive. à monter le ah, bah, on là. Je pense qu'on peut pas monter là, à 100 ouais. Ah là, mais non. Faire... Mais non On <rire> ça l'ouvre, ça la casse ça, ça l'ouvre. Oh. Du coup, il y a un truc euh, qui vient de. Oh. Bah, c'est bon, on a fini. Il y, cas, je le. Mmh. Non, y en a un truc à chercher. Non, il y en a. Ah bah oui, là il est là. Les... Non, non, non, non. Il, a... il est où dans un truc Dans un truc. Ah dans le ouvert a... ou fermé mmh. Mais pourquoi j'ai non c'est pas grave c'est que des notes De toute façon on a assez de notes par exemple niveau et tout voir. Ah dans l'autre porte. Ah c'est dans ce tueur. Attends je vais remonter, comme ça je vais avoir plus de encore plus full Vu qu'il est long. Attends. Je vais bien me placer comme ça j'aurai full air et tout. Je vais même faire ça comme ça, là. Je vais faire encore un, un petit peu. Ouais. Et là je vais sur B. Ça Je me mets bien où Bien où Comme ça j'attrape bien la puzzle. Mais tu vois, c'est incontrôlable la nage dans ce jeu. Oui, c'est juste. Euh... C'est vraiment juste Bah euh... ouais, ben là il va pas faire ça dans son monde. oui c'est oh. juste ça. Ah ouais c'est pas juste. Ah, il nous reste 3 terres. T'as vu il y a eu musique donc on a tous les pièces de puzzle et il se pose quoi On se court <rire> La caméra est un peu bizarre ah, voilà. mmh. <rire> mmh. Mmh. Mmh. Tu peux sortir ce, de ce niveau Non ah, mais comment tu fais ouais <rire> tu <physique>. Hein <rire> <rire> non, je rigole, faut retourner au début c'est ça. Si, <rire> oui, si, il y la tête, je arrivé Tu veux ramasser tous les notes ou quoi Ah bah si on peut monter avec mon jeu Maintenant je viens. de quoi ah, non, non, non. Oh. <rire> dans le non. Non. Non. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi Non, je vous ramasse Non, c'est Je pas je crois que je vais passer par là, tu vas venir. Ok, le like <rire> mon beau token token. <tousse> on a toutes ces pièces. Ah oui, il faut retourner dans le trou pour avoir dans les bah, on en a assez pour ouvrir la porte. Hein. Bon j'en ramasse encore un petit peu pour un petit peu assez pour le prochain monde. Mais la porte, c'est ça à quoi du coup de ouvrir la porte, c'est pour aller dans la nuit. J'ai trop peur de mourir dans le tuyau là. Du coup, je rebond. Mais non, c'est pas ce tuyau là qu'il faut aller. Pour retourner. On avait pas la tête. Pourquoi Non. C'est là sa tête. C'est comment Ah oui, c'est vrai ah, là, regarde. Tu dis, trop... là. là, là regarde. Je te rappelle, tu rappelles me... Non, tu te pas ici. j'ai monté bizarre. Regarde, je suis sûr je peux monter de côté. Je me monter de côté. <rire> C'est belle façon de monter. Là, je viens bien du miel, merci. Là, sympa. Ah, bon. non, ah. coup, ah, je vais sauter avec Kazooie je crois qu'il faut rentrer là-dedans c'est bon il est tourne là et du coup on va ouvrir la porte c'est le animal de compagnie du coup Banjo c'est son animal de compagnie c'est Kazoui. C'est... deux un pitcher c'est jamais... t'as jamais mis d'animaux d'alimenté comme moi que c'était bien Donc ça fait à peine 30 minutes on a déjà fini un monde Ouais... En même temps il était qu'il simple avait des pièces de poteuse de tous les 5 minutes je vais peut-être un peu jouer J'ouvre la porte après on regarde ce qu'il y a derrière la porte Après on va dans le niveau Et après euh, je te laisse jouer ah, euh, Si je fais ça, ça sert à rien que tu gagnes On a quand même déjà a perdu les 267 oh. hein Mais hum, hein Ah oui, je vais te montrer un truc marrant Attends. Ah non je peux pas encore monter. Je vais essayer de chercher. Sur la tombe. Ah, C'est quoi la bouche du Brundy 350. Tu crois ça à travers C'est juste un téléporteur en fait. Ah ouais faut se téléporter là-bas. je pense qu'il y avait un passage Deux coups pour mourir Non mais ce coup-là il est trop fort en fait Tongo token, tombe au token. token. Tombe au token. alors normalement ici il faut des bottes pour passer de l'autre côté mais, bon. mais c'est pas si qu'on doit aller dans que... donc ici c'est juste pour un chemin pour aller dans le niveau du désert en fait bon c'était bien deux minutes d'ouvrir cette porte mais en fait là j'ai rien du pour l'instant non attends attends attends j'ai pas une pièce de puzzle secrète normalement je pensais que là bon vous allez prendre un dégât de chute hein bah. la hauteur oh là les trucs de puzzle. ok la vitesse toi tiens je vais chercher la pièce de puzzle secrète elle est où juste là on a une pièce en on... hein plus. Bah, ils l'ont montré, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai appuyé sur le bouton Gang d'art et euh, ils m'ont montré cette image de là. Ouais. Donc le il est là-dedans. Je voulais juste ouvrir la porte, j'ai fait un détour pour ouvrir la porte. Voilà. On, bien 24. On en a plus de 24 en plus. Je sais pas... On, on les fait en fait des pièces de côté. Mais quoi Non. On ça va ouvrir notre côté Mais il faut faire un 3 C'est pas marqué en français même, euh, sur, même en français, du coup. caverne de clon cœur, par exemple. C'était euh, cœur caverne. En mmh. anglais. Il ne s'est pas été traduit en français, je pense. Mmh. On a une autre société. Moi, en français soit anglais, on sera... mmh. est pas avec c'est lent. Mais avec c'est seulement au fond de l'eau. Oui, peux pas Ça devrait interdire l'eau dans les jeux vidéo. <mérite> c'était où du coup Ah oui, c'était vers la porte. C'est là. C'est là. plus, j'ai C'est ça que je m'en souviens. Donc c'était là. -haut. Et là on voit plus rien, on va faire. qu'un bout. On des bons ça va pas. Là. Moi j'ai envie ça. Ah mais non il reste 4 plumes dorées doré. Essentiel à notre euh, progression quoi. Oh non, il y a le truc des tortues. Oh non. C'est quoi Des trucs à euh, des euh... Ah, c'est marrant ça. Ouais, ouais, ouais, ouais c'est marrant à chaque fois qu'on trompe, on comprend, on C'est ouais. ouais. ça. ça et, et après pas des dégâts Ouais, ça ouais, commence ouais, ouais. ouais, déjà avec un petit peu, de c'est le dernier, regarde hein Merci, tu me reconnais. Grenouche, c'est le pire monde. YouTube en fait, le miel en fait il reste par terre. ça c'est bien mon se peut... retrouve dans fait ça pourquoi il a douté hein hein le miel quand je suis un monstre, le miel il reste Bon, oh ouais. il faut aller y aller en prendre une casouille je vais plus faire des ponts de vue comme ça pendant les cas en plus ça fait ah bon non, c'est dans le cul ça ouais, ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. ouais. Je des Tu viens de faire y aller en casouille, hein? Sinon, c'est trop long. Ah, oh, oui, oui, oui, En casouille, je suis en. Euh... Ah, les chante ma... ah, vais... en même temps. non, c'est En casouille, tu sais comment on peut y aller. Faut rester appuyé là-dessus. Ah, il ouais. <rire> Faut se baisser et là. Non, peut-être pas. Tu veux peut-être savoir. Faut se dépêcher, hein? <rire> oh, Sorte là-dedans Vite Oh putain Ah y'a du... Y'a même y'a du un peu marrant Oh Alors Ouais t'as raté toi là, C'est ah, mais, mais tu sais plus sauter ou quoi ah Non mais moi Mais non C'est que as plus tard, là. Je à Je ouais, ouais. euh, oh, crois que moi euh, ouais. ah, il moi pas moi moi pour moi moi moi moi moi mais.. euh voilà, mmh. ah moi moi moi moi moi moi moi moi moi moi moi Oh bon tu l'as tué Mais pourquoi t'es resté sur la mienne ça m'est bougé Tu l'aurais... pour ça que tu l'aurais gardé mmh. ah, C'est ça un... oui. C'est Z là en fait Et pour ta vu c'est Z à quel Z à Je vais essayer avec tout ouais. Euh bah y a un peu lent là... Et il peut pas monter de là Ah non hein. hein? Bah oui En tout cas, pour monter là Ça en vente ah. Tu sais, il y a quelqu'un. Qui peut monter en vente ah. oui. Je mets en plus, c'est quelqu'un ah. Non, on laisse Ouh. Je vais faire On ça parce que tu utilises des plus. Ah. Arrête, t'es conneries ah. C'est de quel genre c'est lui non, c'est lui. Et non. Ah, il là. Il faut rester appuyé sur Z. Il reste un mon on pas tu, euh... oui. Vas tu, tu, tu peux encore combien baisser Encore combien d'essais Tu fais combien d'essais Hein Hein Tu fais combien d'essais Je vais énerver toi. Euh, ouais. Euh, après 3 heures ça fait non. non Il arrive même pas à monter avec elle. Mais saute Ah non, si tu veux refaire, grand rends pendre. On fait là le, le, le truc euh, 4, 4, 4 5, Ah ça Ouais on va... tu peux prendre un avec C'est loin. C'est loin. C'est euh, ouais. Ouais. Ça marche à quoi si tu vas ta tu vois ouais, moi je t'en passe Mais même, faut aller vite hein ça à rien de... Mais c'est là <rire> C'est pas fait Oh ça marche pas, je donne découpe pas pourquoi C'est pas normal, c'est pas oh. ah, Mais je crois que tu peux prendre des raccourcis Tu meurs, je voudrais Hein tu meurs, j'essaye, de. Mmh. pas loin de mourir, donc euh... Mmh. Je pas... Bah, mmh. mmh. mmh. C'est mmh. mmh. mmh. mmh. mmh. oui. oh, Je déjà en Oui. Bon, j'ai dit Deux points de ligne, ah, hein, on voit pas, les points de vue. ça, te... Alors, ça, ça. Et après, euh... il a pas de temps hein, Oh mon dieu, oh, Bon, chose euh... Ouais, il y a pas de coup, il y a des c'est beau, c'est Oh Tu beau, c'est beau, c'est de c'est Mais c'est un ouais, c'est Si ouais, c'est beau, ouais, C est... C est <rire> non J'ai entendu aller du moins Bah, il m'a fait peur. Tant bon, t'es T'as pas... T'as pas... T'as pas... Wee! Wee! Wee! Wee! Uh, wee. wee. wee. wee. wee. D'accord. Ok. Comment on monte là-haut <rikash> non ouais Ouais, t'es sur ma gueule bon, un bon mot de ken non non pourquoi j'ai sauté comme ça <cu Chap had worse> bon alors on va encore pire je vais mourir voilà. ah. cool. ah. je vais pas aller tomber dans l'eau hein. Ah on n'a rien ramassé de façon. <rire> Très bon. Mais... J'aime ça. Oh non il veut là où. On met des oeufs encore. Tout le monde mange, mange des oeufs ici monter hein oui. ah, suis... hein ah, en fait, Non, c'est une pièce de puzzle. Ah. Que les notes de musique. Grave, en fait. oui. une pièce de puzzle. Après dans mon oui. Tous euh, les gars. Ah non. Ah ouais. Tout ouais. Tout j'étais j'ai essayé aller-retour. dit faire le saut voulais... en fait il faut faire le gang et après, après comme ça, en fait, fais ça bon. fais des trucs mais... Ah, te... ah, il ah, va te faire un peu de Oh, ah, ah. Ah. Ah. Ah. Oh, Oh, Oh, je Je je Je je je non. Ah ouais, je voulais faire ça. Et comme ça, tu prends pas de dégâts de chute. Ah, pourquoi je suis pris des dégâts de chute pour en fait Tu euh, pas Tu peux pas. Oui. Est quoi ton kazoo, je pense. En tant il y a. Il est plus... Ah ouais, il est plus élevé donc. Bien euh... sympa. J'ai acheté le gros bonil, Ouais, chez mon beau. Tu joues les tortues, mon c'est pas faire la tortue mon c'est pas par là mon beau. mais ouais mais il y a une de débutée à côté de chat pas grave Oh la la la, mais tout t'es ou quoi T'es mort Oui, y oui, oui, oui, oui, Oh, j'ai perdu du truc d'eau. Ah non, mon bruit, là. mon Il je... de ah, si, là. des ah bah oui, voilà, ah, à côté, chez mambo. Ah, c'est un peu trop loin. Ah, non d'un Ah, mon Ah, la tortue Ah, mon Ah, la tortue. Ah, Quoi, un... peu... Ah j'ai ramassé que 23 là-bas la tortue de... une tortue de 20 quoi Je suis je Ah oui, c'est pas... Bah euh, par contre il y a un truc de blanche. Va pas dans oh, l'eau bah du coup il y a un juju ici alors Oui okay. on a vu... ah ouais il est là du coup il y a un juju ici ah bah oui il est là ok ah j'ai tout m'étendu en fait non j'ai tout oh, normalement il y a deux I ah, avec... oh, d'accord je pourrais même pas récupérer moi je suis pourrais... <rire> Oh, oh, coucou coucou coucou oui Il me fait coucou Il me fait... Il me fait coucou. coucou on, a... on fait coucou tout... de tortueux <rit> Après ah, on fait se faire Oh non On rentre euh, avec <rire> tu le prends on devrait pas le savoir il pas le en fait tu dis ça mais dans un quête 60 a que 6 pièces là il va en avoir encore en avoir une si tu fais son épreuve à lui là. il n'y a pas un nombre de trucs, okay ah si derrière lui le four, okay. Ouais, oh, c'était marqué. Euh, qui est Ose oh, entrer chez la tortue Elle cache ses enfants dans. Jouons. Deux, cinq, deux. Non mais ça, c'est un truc. Si t'arrives à copier ça, ça sera plus Hein, pour hein. la leçon que la laissant une donc là faut faut y bon le parce le oh, je important pas le moment le plus important Ok le cyan. cyan rouge le moment je le moment Je le moment pour le cyan plutôt rose, Le foncé et cyan ah tu vois j'ai une mémoire une de... mais après c'est de... n'importe quoi, quoi après c'est encore cyan bleu jaune bleu foncé cyan rouge rose bleu Ok, donc c'est... Non, C'est bleu jaune, non Bleu, c'est celui du milieu, alors. Bleu cyan. C'est pas jaune Mais tu me dis non Ok, c'est jaune, après c'est beau. C'est Euh... C'est là Il va nous refaire voir je suis, je suis ah non pour reprendre à partir d'ici en fait, fait jeu. à partir du de, de jaune a c'est de Mais, ah, ouais, ouais, bon, ah, Mais j'ai plus de, de vie rire. Ça me ah, perd ouais. ah, la vie Ah ouais C'est rouge Romain ouais, c'est roulant hein Rose non C'est pas rouge ah. Non, c'est pas ça. C'est rose. <rire> De toute façon c'est pas rose ce ouais. et c'est le chiant. Tu vois je meurs. Oh putain, on ne fait pas aujourd'hui, on va faire ça parce que là, on va s'arrêter là, on va oh, New Move Ah puis à chaque a fait plus. Il faut re la tente. Bon, bon. on va faire une ouais, on va pas fermer en fait, voilà, on peut comme ça. C'est pas laisser comme ça. Ah ouais. <rire> Et après, bientôt pour une <rire> prochaine vidéo sur le plan